Good morning à les Idénes ce sera aujourd'hui les l'uneishmat vraiment de Khabenis avec Benyavrat tester Solovani chez le Bedelmar ainsi que מסודי Amram Ben Masoudi si vous souhaitez aussi des jeunes prochaine dimanche contacter 5 minutes éternel nous aurions un rendez-vous avec Vav Mishnagim à la Vana le coin grand Gurosha va la sauce le coin Hadyot Min Haerosin a partir de notre Mishnah, pour un très bon bout de temps, on va parler longuement de toutes les halachotes particulières des Kohanim, des mariages interdits, et euh, même pas que, aussi des biens qu'ils vendent, les esclaves. Dans quelles euh, conditions, quelles sont les conditions requises pour qu'ils puissent manger la trouma, en général J'ai une courte introduction en rapport avec notre Mishnah tout d'abord. Une fille Kohen, une fille de famille de Kohen, donc. Tant qu'elle est chez son père, elle a le droit de manger la trouma. C'est une Kohenette, le peuple Kohen a le droit de, manger, de donner à manger de la trauma à sa fille. À partir du moment où cette fille elle s'est mariée avec un Israël, alors pendant qu'elle est mariée, elle n'a plus le droit de manger de la trouma. Si le Israël décède ou la divorce, si elle n'a pas d'enfant, alors Bechava Elbéta via, elle revient chez son père et elle mange la trouma. Mais si elle lui reste. Vezera en la insisté. « Si toutefois il lui reste un enfant de ce Israël avec qui elle s'est mariée, eh bien euh, alors elle ne reviendra pas chez, dans la maison de son père pour manger à la tourment. Ça c'est une courte introduction tout d'abord. Avec à présent maintenant une autre autre chose. Maintenant on a parlé de ce que c'est une fille de Cohen qui s'est mariée avec un Israël. Maintenant on va parler d'autre chose d'une femme Israël qui se marie avec un Cohen. Lorsqu'elle se marie avec le Cohen elle a le droit, elle, de manger la trauma. Une femme de Cohen, même si elle n'est pas de famille de Cohen, elle a le droit de manger la trauma. Le jour où elle divorce ou ou bien où son mari décède, s'il reste des enfants avec le mari, donc des enfants qui sont Kohanim, alors elle garde encore le statut de Kohenet, elle appartient encore à la famille des Kohanim, elle pourra manger la trauma. Si toutefois, il ne reste pas d'enfants, eh bien, elle cessera de manger la trauma. OK Ça, c'est deux notions, tout d'abord. À part ça. Vous savez que les Kohanim n'ont pas le droit de se marier avec certaines femmes. Un Kohen est idiote, il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Et une Khalala. Une Khalala, hein, c'est une femme qui appartient à une famille de Kohanim qui n'ont pas respecté les lois de Kevona. On en reparlera plus longuement plus tard. D'accord Mais on a été mis ils ont été profanés. Ils avaient une Gdusha de Kohanim, ils ont été profanés, ils deviennent pires que des d'Israël. Ils deviennent D'accord des... Et cette femme-là, maintenant, elle n'a plus le droit de se marier avec un Kohen. Ok ils ont pas le droit, donc un Kohen n'a pas le droit de se marier avec toutes sortes de femmes. Il y a en général la divorcée, donc on a dit, Groucha, Vekhalouta, et aussi la Khalala. Et le Kohen Gadol, il a des mises autres encore plus rigoureuses, qui doit se marier nécessairement avec une femme vierge, Betoula. Et on apprendra dans la prochaine Mishnah déjà plus de précisions sur ce, sur ce type de mariage. Donc il doit se marier avec une femme vierge. Et aussi, euh, il ne peut pas se marier ni avec une... Femme divorcée, bien évidemment, mais même pas avec une veuve, alors qu'un Cohen a la droit de se marier avec une veuve. Ok Je pense qu'on a les données essentielles pour commencer les trois prochaines Mishnayot, des Hachem. Au fur et à mesure, on avancera, on rappellera, vous inquiétez pas. Et on commence avec Alamana le Kohen Gadol, une veuve qui se marie avec un Kohen Gadol, qui a pas le droit de se marier avec un Kohen Gadol, et il se marie de manière interdite. Ou Grusha va Halutsa, les Kohen Ediot. Ou bien encore une femme divorcée, ou une femme Halutsa qui a fait la Khalitsa. Elle ressemble à une divorcée, Midarabanane. Elle s'est mariée ensuite, elle partira avec un Cohen Hédiot. Alors, Mina et Roussine, l'oyochlou bitrouma. Même s'ils si ont fait juste les fiançailles ensemble, les fiançailles qui sont les Héroussines, ils ne pourront pas manger la trauma, même s'ils ne sont pas partis, ils ne se sont pas encore unis. Ils n'ont pas, pas été mis à Khadim. Ils ne sont pas encore isolés ensemble. Et tandis que Rabbi Yezer, Rabbi Shimon, Marcherine, Rabbi Yezer, Rabbi Shimon, ils disent non, c'est encore permis si c'est que Mina et tant que c'est que mina irousine, tant qu'ils n'ont pas eu de rapport ensemble. Et j'explique un petit peu mieux, la notion elle est très simple. Un Kohen qui se marie avec une femme à Soura, donc c'est un kohen, kohen Gadol avec une Almana, ou un Kohen Ediot avec une Groucha, alors il faut bien comprendre, à partir du moment où ils vont se marier et qu'ils vont vivre une fois ensemble, ils vont se retrouver une fois isolés ensemble, depuis le moment où il va vont, ils vont faire, faire un rapport interdit avec cette femme, il va la rendre halala, il va la profaner complètement et c'est sûr qu'elle ne pourra plus repartir manger même dans la maison de son père. Soit. En fait, on parle. En fait, on avait une. On parle d'une situation un peu comme ça le Barton Il y a, On parle d'une fille de Cohen mariée avec un Cohen. Purement Cohen. Malgré tout, elle n'avait pas le droit de se marier avec un Cohen. Si il va, le Cohen, il va avoir un rapport avec elle une fois qu'ils vont se marier. Il la rend halala au point où même lorsqu'il va la divorcer ou, ouais, ok, elle va, elle va devenir veuve, eh bien, elle ne pourra plus manger de la Trouma. Parce que cette fois-ci, c'est devenu une Kohenet halala, profanée. Maintenant, dans notre Mishnah, on parle qu'il n'y a pas eu encore de rapport. Elle a juste été acquise. Il a fait des Kiddushin. Sur ça, on a une marquette. Et à Tanakama, il va me dire que, malgré tout, elle est à Soura, ça y est, elle est mariée, elle est, mariée, elle est fiancée de manière interdite. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon vont dire, non, c'est encore bon tant qu'ils n'ont pas eu de rapport à Soura. On parle de quoi plus précisément, il y a Hiroshin et Nesuin, on a expliqué ça plusieurs fois, que euh, lorsqu'on se marie avec une femme, il y a le côté d'abord commercial de la chose, j'achète une femme, avec la bague j'achète une femme, c'est le côté Kidushin, ça devient mon bien, et après je m'isole avec elle, ça devient ma femme, ok Il y a Kidushin et à et « Vé-tir l'âno éte-n'a-n-sout avec kidushin comme on dit dans la barata des Kidushin. Donc il y a les Kidushin et puis après il y a les nisuin. Au moment où je fais les Kidushin, je l'acquiert. Depuis ce moment-là, en théorie, si un Kogne l'acquiert une femme comme ça, en théorie, il pourrait déjà lui donner à manger de la Trouma. « Premièrement, mon Fénix ne l'a pas donné pour quelques raisons techniques, mais en théorie, c'est déjà devenu son bien. Donc il a le droit de lui donner à manger avec Kogne qui n'est caspo ou Yochal qu'à c'est pot, ou « Yochal vel Ak Dès que le Kohen, il acquiert une femme ou il acquiert un esclave, ça devient son bien et elle a le droit de lui donner à manger, du de la, de la trauma. Donc en théorie, quand le Almana, elle se fait acquérir par le Cohen, alors là, ça devient, c'est la situation délicate. L'Almana, ou le au Kohen Gadol, ou la Groucha Bacalusa, au Kohen devient le Kohen, il l'acquiert, alors elle devient le bien du Kohen, elle devrait manger. Quel est le problème C'est qu'ils n'ont pas le droit de s'unir, d'accord Mais tant qu'ils ne s'unissent pas ensemble, ils n'ont pas eu de rapport interdit, pour le moment, c'est son bien, et elle devrait manger, en théorie. C'est réellement la vie de Rabbi Lezer, Rabbi Shimon. Il va me dire non, mais malgré tout, puisque la bu, le but de leur mariage, pour le moment de leur fiançailles ce on appelle les fiançailles des Kidushin, le but c'est d'aboutir à un rapport entre Assour, ben, je ne permets pas les kidushines qu'il a fait. Par contre, si ensuite finalement ils ont voulu malgré tout se marier de manière interdite et ça leur a pas réussi, au bout du compte, ils se sont soit divorcés ou bien... Nita Armelou, c'est-à-dire que la femme, elle, elle, elle, elle, est elle est devenue Almana. Son mari il est mort, son mari est le Cohen. Donc elle, c'est une fille de Cohen, qui s'est mariée avec un Cohen, mais elle n'avait pas le droit de se marier parce qu'elle était divorcée. Finalement, son mari il est mort. Est-ce qu'elle peut revenir à la maison de son père La Michel me dit, Mina si c'était après, après qu'ils se soient unis, qu'ils ont eu le rapport ensemble, donc, lot, elle n'aura plus le droit de revenir, parce que là, il a rendu halala. Par contre, Mina et s'il si, est mort, mais tant qu'il avaient pas, il s'était pas encore isolé. Il avait juste acquis... Et bien, dans ce cas-là, Kshirot, elle pourra revenir à la maison de son père, étant donné qu'elle n'a pas été profanée finalement. Ils ont voulu. L'interdit du kohen, il, il faut savoir ça. Et que l'interdit du Khon de se marier avec une groucha, hein, ça implique d'avoir un rapport avec elle, mais avec des kidushines. Si S'il a un rapport avec elle de manière occasionnelle, sans rapport de Kidushin, il ne transgresse pas l'interdit de la Torah. Son fils ce sera un halal, ça c'est sûr. Mais euh, même elle, elle deviendra un Khalala. Mais il ne transgresse plus l'interdit de la Torah de ne pas se marier avec une groucha. Et aussi, si jamais il lui fait les il se marie avec elle, mais sans s'isoler avec elle, il transgresse toujours par l'interdit. Parce que la mission, en fait, elle est venue me dire, si le Cohen s'est marié donc avec cette divorcée, il a juste donné les après il est mort, elle pourra repartir manger la trauma de la maison de son père, d'accord C'est tout pour aujourd'hui, C'est une journée pleine de Hatshaka tout ça